Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on est en plein centre ville de Toulouse, je sais pas si vous voyez autour de moi, on est vraiment, mais vraiment en plein centre ville de, de Toulouse. Euh, ouais, et le McDo juste derrière, mais il ne faut pas trop manger au McDo. Euh, là on est sur un nid de frelons asiatique sur un balcon au premier étage. Donc le nid est juste au dessus de la fenêtre euh, du balcon à l'extérieur. Donc là il faut que je monte tout l'étage, je vais m'habiller, enfin je vais surtout prendre mes affaires. Et monter à l'étage dans l'appartement me changer et je vous montre le nid tout ça allez à de suite oh, oh, oh, oh. j'ai le matos on va aller voir ça on va aller à la résidence Le propriétaire m'a passé les, le badge dans plein centre ville vous allez se mettre partout partout partout j'ai fait une vidéo avec Thibaut Inchep sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu il y a une vidéo avec Thibaut Inchep. c'est énorme elle est énorme cette vidéo je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue je vous l'ai déjà partagée sur, sur, les, euh, sur les sites mais n'hésitez pas à aller la voir alors lumière, lumière l'ascenseur il est par là voilà là, il y a un petit peu de parcours hein. Bon, j'espère que vous allez bien les dédés. Hein. il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud on souffre, on souffre, on souffre de la chaleur hein. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, allez voir la description, il y a toujours des petites informations importantes, il y a la boutique des DD, il y a les experts, euh, les experts et frelons si vous avez besoin d'un chasseur de frelons près de chez vous, si vous n'êtes pas à Toulouse par exemple. Il y a d'autres professionnels très efficaces. Alors on m'a dit que c'était au premier étage. Allez. Alors on m'a dit que c'était par là, on ouais, c'est là. Allez, j'y vais. Vous restez à la cuisine Oui. une question. Oui. Vous allez laisser le nid. Je vous laisse le nid, Les abeilles qui sont mortes quand elles reviennent, alors Il y aura de la poudre à l'intérieur du nid. En fait, la poudre, les frelons ne la voient pas. Donc quand ils vont rentrer, ils vont se mettre de la poudre sur eux. Et en fait, ils utilisent toujours leurs pattes et mandibules pour se nourrir. Donc automatiquement, ils vont avaler de la poudre et mourir. Mais ils font des allers-retours beaucoup dans la journée. Ils tombent par terre Il y en a qui vont tomber par terre, il y en a qui vont voler, tomber un peu plus loin. Ceux qui sont à l'intérieur du nid, pendant que je vais traiter, eux, ils vont mourir très très rapidement. Oui, il y en a qui vont tomber, vous inquiétez pas. Ah je m'inquiète pas, je vous pose des questions. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Donc là, je vais m'habiller et traiter ça. D'accord, je vous laisse. Et dès que j'ai fini, je viens vous voir. D'accord, à la suite. Alors, je vais poser tout ça, les délais. Et je vous montre où est placé le... Vous voyez, on est au salon. Là, il y a le balcon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que je ne vais pas ouvrir la fenêtre. Il est là, juste là, vous voyez. Donc là, je ne vais pas ouvrir parce que ça risque de faire des vibrations et de m'attaquer. Donc, je vais m'habiller je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va regarder ça. On va ouvrir la fenêtre. C'est peut-être fermé. On va refermer pour la sécurité. éviter que les fois on rentre à l'intérieur. Allez, je vous montre ça. Vous allez voir comment il est beau. Regardez à côté, il y a le début du nid primaire juste à côté. Regardez l'attache. On voit bien que le nid attaché est au-dessus. Il y a déjà un petit, un petit frelon qui est déjà sur la, la GoPro. Euh, je sais pas si vous voyez, Ouais, je portais des lunettes. Les lunettes, c'est pourquoi C'est les jets de venin. Vous savez très bien que le front asiatique peut jeter le jet de venin. Comme je n'ai pas la, la tenue avec la visière, du coup, il faut mettre les lunettes. Sinon, ça brûle. Mmh. Mmh. Allez, on va traiter et préparer la tournoi. De, de lever l'aiguille parce que ça fait déboucher. Quand il fait chaud comme ça, allez les frelons, regardez moi tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a une très très très grosse attaque. Hein. Regardez-moi ça. Très, très dangereux. Donc là les frelons ils vont rentrer dans le nid, euh, ils vont être contaminés par le produit. Il faut leur laisser. Quand que je suis là, ils vont attaquer. Donc à un moment il va falloir que je fasse attention quand je vais rentrer à l'intérieur du logement. Je vais essayer de vous montrer la le nid. Pas mettre un petit pouce bleu. Allez, je vais ranger tout ça. Je vais attendre que le se calme pour pouvoir rentrer dans l'appartement sans mettre des frelons à l'intérieur, bien sûr. Voilà. Et je vous reprends de suite. Allez, l'intervention est terminée. Je sors de la résidence. Euh, J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y avait une belle attaque. Encore euh, le pic ce, qui se bouche là avec la chaleur, il se bouche. Il va falloir que je trouve une aiguille un peu plus grosse. Ça arrive parfois, voilà. Là, j'ai enlevé l'aiguille, j'ai envoyé la poudre, j'étais à, à la même hauteur, donc c'était parfait. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt les DD. Bisous Quoi T'es pas abonné à DDFrelor Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.